Papa a 7 ans de plus que maman, et moi, j'ai un tiers de l'âge de maman. Ensemble, nous avons 91 ans. Quel est l'âge de chacun? On va représenter ça, la méthode graphique, pour voir un peu plus clair. Donc, maman, je mets un premier. Maman. À cet âge-là. Papa a 7 ans de plus. Donc, comme maman, et encore 7 ans. Papa. Moi, j'ai un tiers de l'âge de maman. Je partage l'âge de maman entre la c'est moi. Moi. Alors, tout ça, ça nous fait 91 tout ça, ça fait 91. On constate qu'ici on a 3 parties égales. Ici, on peut aussi partager jusque-là 3 parties égales. Et 7 ans. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. 7 parts. Plus 7 ans. Ça nous donne 91 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. Et 7 ans, ça fait 80 ans. Donc 7 par les 7 parts qu'on a ici, ça fait 91 moins 7. 84 ans. Bon. Une part fait donc 84 divisé par 7. 12 ans. C'est facile. Moi j'ai 12 ans, maman 3 fois plus, 36, que je remets ici. Du coup papa a 43 ans. 43 ans papa, maman 36 et moi 12. Voilà. Maintenant vous savez tout sur nous, ou presque.